Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 2 au 8 mars, bientôt le printemps. Je vous rappelle que euh, vous pouvez euh, nous appeler, euh, Zoé et moi, euh, on vous donne des consultations, euh, vous pouvez également nous retrouver euh, sur le live euh, du mardi soir de 9h à 10h et puis sur nos réseaux sociaux hein, Twitter, Instagram et la page Facebook. Bélier et Ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on a deux points particuliers à analyser d'abord le soleil qui est l'un de vos maîtres hein, avec mars, et eh bien le soleil va à la rencontre de Neptune. Le soleil est en Poisson, Neptune aussi, ça fait une conjonction, c'est quand même un aspect assez fort, hein, il ne faut pas oublier que c'est l'aspect roi euh, en astrologie, c'est la conjonction. Donc cette conjonction de soleil et de Neptune en Poisson, elle euh, éclaire votre secteur d'ombre, hein, le secteur 12 qui est celui de la passivité, de l'attente, ça peut être aussi celui d'un excès de quelque chose, hein. avec euh, Soleil Neptune il peut y avoir quelque chose en trop, alors peut-être que vous allez avoir de la fièvre par exemple, parce que la 12 re peut représenter euh, euh, les maladies. Hein, vous pouvez avoir attrapé euh, la grippe, hein, ou je ne sais quoi, et avoir, euh, bon, euh, euh, une infection, vous euh, euh, voyez, euh, un rhume qui s'infecte, enfin bon, avec Neptune c'est jamais euh, très très clair. Il euh, y a également un autre aspect, alors ça je pense que vous en serez peut-être un peu moins... Euh, euh, vous y serez un peu moins sensible, c'est l'entrée de Vénus en Taureau le 5 et son immédiate euh, dissonance avec Uranus. Alors elle occupe en Taureau euh, votre secteur 2, hein, secteur matériel, secteur d'argent, de possession, etc. mais qui est aussi le secteur où euh, vous pouvez avoir le sentiment d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Donc par exemple, euh, si quelqu'un vous a demandé de l'aide, un coup de main veut vous emprunter de l'argent, eh bien, euh, bon, vous vous direz, vous poserez la question, hein, vous, vous réfléchirez beaucoup parce que vous aurez peut-être envie euh, d'aider euh, cette personne. Maintenant il faut savoir hein, si vous en avez les moyens ou non. Posez-vous la question. De... Bonne journée, vendredi et samedi avec la Lune en Lion. Euh, alors certes, vendredi elle va euh, certainement euh, activer la conjonction Vénus-Uranus et vous aurez peut-être encore plus envie de vous sentir utile, et peut-être aussi face à quelqu'un qui n'aura pas envie que vous l'aidiez. Il hein. euh, y a des gens euh, qui demandent de l'aide euh, tout en la refusant, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Hein. Donc vous aurez peut-être affaire à quelqu'un d'un peu ambivalent. Musique taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du mouvement. Euh, D'abord, le Soleil va à la rencontre de Neptune et puis surtout le 5, Vénus rentre dans votre signe et va se trouver tout de suite conjointe à Uranus. On commence avec le Soleil, il est en poisson, donc dans un secteur très agréable de votre thème puisque, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, et qui aussi représente vos espoirs, vos attentes, euh, mais agréable! Hein Donc cette rencontre du Soleil et de Neptune va vous être favorable, étant donné que ça va peut-être vous ouvrir des horizons, vous allez peut-être pouvoir trouver quelqu'un qui va vous sponsoriser pour un projet, ou trouver une idée, ou encore peut-être intégrer un, un espèce de... un groupe, une association, quelque chose qui euh, fait de l'entraide, euh, euh, bénévole, hein, souvent avec le poisson, c'est du bénévolat, mais en tout cas, c'est quelque chose qui euh, euh, fera appel à votre générosité. Ensuite, et là, ça va être moins facile hein, pour ceux du premier des camps, euh, Vénus rentre donc dans votre signe le 5 et se trouve tout de suite en conjonction avec Uranus. Mais bon, ça dépend beaucoup de votre thème natal. Hein. Si euh, les deux planètes sont bien placées dans votre thème natal, ça ne va pas faire du tout euh, la même chose que si elles sont moins bien placées. Alors au positif, bon une conjonction Vénus-Uranus, ça peut vous valoir un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose d'imprévu dans le domaine sentimental ou dans le domaine financier, hein. ça peut être un des deux. Mais alors dans le registre moins positif, ça peut euh, être une rupture, euh, une remise en question que vous connaissez, qui est déjà là depuis un certain temps et qui revient au premier plan. Donc l'important pour vous là, c'est d'essayer de décrypter un petit peu euh, ce que vous demande Vénus euh, euh, et Uranus, c'est-à-dire peut-être, possiblement, de prendre ou de reprendre euh, votre liberté ou en tout cas une forme d'indépendance. Mercredi et jeudi euh, seront d'agréables journées avec la Lune en, en Cancer. Vous serez euh, a priori de bonne humeur sauf peut-être le premier décan puisque Vénus approchera euh, d'Uranus, mais Bon c'est vraiment le tout début du décan, hein. donc euh, bon, ce seront des journées agréables parce que euh, bah, vous serez bien entouré, euh, vous aurez peut-être euh, des conseils à donner ou des conseils à recevoir. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de deux de planètes, euh, du Soleil en Poissons, hein, le Soleil est considéré par les astrologues comme une planète, hein, mais ça n'en est pas une évidemment, euh, et euh, Vénus, euh, planète d'amour qui rentre en Taureau. Alors pour ce qui est du Soleil, ça va être un petit peu euh, contrariant pour certains d'entre vous, parce qu'il va être en conjonction avec Neptune et qui donc il va actualiser euh, comment dire, alimenter cet aspect qui est de dissonance de, de Neptune, que vous avez déjà dans votre thème, qui est un aspect euh, ou de précarité, ou d'instabilité de, de, professionnelle, euh, ou de difficulté à faire un choix, à prendre une direction. Vous voyez, il y, y a toujours une notion de euh, d'incertitude avec Neptune, hein, on se pose des questions. Alors bon, je peux, euh, je vais pas vous dire euh, bon, faites un choix, euh, prenez un chemin et tenez-vous-y, etc. parce que bon, ça va pas être possible, mais euh, quand même euh, essayez de ne pas dramatiser. Hein, euh, par exemple, je vais vous donner euh, vraiment un exemple, euh, si l'un si d'entre vous a euh, euh, des CDD, euh, qui est bon, euh, qui est, et que vous n'arrivez pas, pas à avoir de CDI, et eh ben prenez les CDD, euh, le CDI viendra un jour. Euh, en ce qui concerne Vénus, elle est conjointe à Uranus, mais bon elle est dans votre secteur 12, donc ça vous concerne peut-être pas directement, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage qui va avoir un coup de cœur ou euh, un coup au cœur euh, ou euh, que vous allez devoir soigner euh, euh, parce que il va être brusquement fiévreux, je pense aux enfants hein, qui font des fièvres comme ça, subites, euh, ça monte très haut et puis ça redescend tout aussi vite, donc euh, bon, euh, essayez de ne pas vous mettre martel en tête, hein, ce sera vraiment quelque chose de, de très passager, hein, avec Vénus ça passe très vite. Deux journées positives, vendredi et samedi avec la Lune en Lion, vous les Gémeaux, c'est votre truc la Lune en Lion parce qu'elle vous permet de vous exprimer, vous êtes bien entouré, vous pouvez faire de l'humour, euh, Faire vos petites blagues habituelles, hein, tout est ouvert pour vous, pour taquiner vos proches, vous moquer un peu d'eux, euh, en veillant à, à, à ne pas être trop moqueur quand même parce que ça peut vous attirer euh, des petites remarques. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous allons euh, parler de deux planètes, donc le soleil, euh, considéré bah, comme une planète hein, par les astrologues, et euh, surtout Vénus qui fait son entrée en taureau, un signe ami pour vous euh, Cancer. En ce qui concerne le Soleil, ça va être aussi très, un très bon aspect pour vous, étant donné qu'il va être euh, en conjonction avec... Euh, il va vers une conjonction avec Neptune qui va vous donner une intuition absolument euh, formidable, vous en aurez plus que d'habitude. Vous serez aussi plus réceptif hein, à ce que les autres euh, en tête, ou, ou à leurs émotions, leurs sentiments, euh, vous recevrez les choses un peu comme... Euh, vous serez un peu comme une éponge. Hein. Alors euh, évidemment si c'est des sentiments euh, négatifs qui sont projetés ce sera pas agréable, mais bon c'est un bon aspect. Hein. Donc forcément euh, euh, ce qu'on vous projettera ce seront des, des émotions, des pensées, des choses euh, positive et vous-même en ferez euh, euh, quelque chose de positif. Alors le deuxième aspect, euh, c'est l'aspect de Vénus qui rentre le 5 en Taureau et qui est tout de suite en conjonction avec Uranus, dont vous recevez les aspects depuis déjà deux ans, hein, qui sont des aspects de progression, de prise de liberté, de... je vous, vous ai déjà dit hein, tous ces bons effets euh, de, de l'aspect d'Uranus, alors donc Vénus vient se rajouter, il se pourrait que vous ayez un coup de cœur amical par exemple, ou que vous ayez un de main, mais un important, un hein, coup de main amical, ou alors c'est vous qui allez donner un coup de main à quelqu'un, à l'un de, de vos amis. En tout cas, ce sera euh, un moment où, où que vous apprécierez et euh, que vous devez hein, apprécier à sa juste valeur, euh, parce que euh, il va vraiment se passer quelque chose de positif et euh, qui vous permettra, vous, d'envoyer du positif aux autres une journée positive cette semaine, hein, c'est dimanche euh, avec la Lune en Vierge, mais ça ne veut pas dire que les autres jours euh, seront mauvais, hein, mais simplement euh, disons que la Lune euh, ira dans le bon sens puisqu'elle va éclairer la conjonction Vénus sur Anus euh, depuis la Vierge et que bon, bah vous aurez euh, comment dire... Euh, vous serez vous aurez peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un, ou vous serez content de voir quelqu'un surpris parce que c'est une visite que vous n'attendiez pas, euh, par exemple. Lion Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine on va parler du Soleil, votre maître, et on va parler aussi de Vénus qui va un petit peu vous casser les pieds. Euh, donc en ce qui concerne le Soleil, il est en, toujours en Poissons, hein, signe d'eau, donc euh, un peu trop émotif à votre goût, euh, c'est-à-dire que vous tombez sur des personnes euh, un petit peu émotives ou alors euh, manipulatrices hein, cette semaine, parce que le Soleil va être en conjonction avec Neptune et donc euh, bon, vous aurez affaire à des personnes qui essayeront un petit peu de vous influencer. Bon je vous connais, je sais que vous êtes un signe fixe, que c'est pas vous n'êtes pas quelqu'un de facilement influençable, sauf quand vous admirez la personne. Donc si vous vous trouvez face à quelqu'un que vous admirez, faites attention à ce que cette personne vous dit, dans la mesure où ça peut être euh, intentionnellement, euh, ça peut aller dans votre sens intentionnellement pour vous amadouer et vous euh, faire accepter quelque chose que vous n'auriez pas accepté euh, à d'autres moments, hein. mais disons que c'est un aspect qui va durer deux, deux jours, hein, à peine, donc euh, bon, soyez quand même vigilants euh, cette semaine. Ensuite nous avons euh, l'entrée de Vénus euh, en, en Taureau et elle est tout de suite conjointe à Uranus. Vous savez que cette planète est en dissonance avec vous si vous êtes du premier décan. La dissonance se termine plus ou moins quand même hein, pour certains, elle est même complètement terminée. Mais bon, n'empêche que vous sentirez le stress passer, hein? il va vraiment euh, euh, comment dire, vous balayer euh, comme ça une journée ou deux, euh, vous vous inquiéterez pour votre avenir, pour l'avenir de votre relation, euh, Bon, je ne peux pas vous donner vraiment de conseils là, si ce n'est essayer de vous déstresser le plus possible à travers de la relaxation, de la méditation, ou, euh, vous voyez, des techniques en tout cas de détente. Lundi et mardi, la lune occupera les Gémeaux, votre signe d'amitié, de solidarité, d'entraide. Alors soit c'est vous qui allez donner un coup de main à quelqu'un, mais vu le, la, la, la conjonction entre Vénus et Uranus, je pense que vous pouvez avoir besoin, vous, d'un coup de main et que si vous avez euh, le courage de demander, eh bien vous en aurez euh, un coup de main. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux, deux aspects importants, d'abord un, un aspect du Soleil en Poisson face à vous, et un autre aspect de Vénus qui rentre en Taureau un de vos euh, meilleurs amis. Donc on commence avec le Soleil qui, euh, en Poisson face à vous, va à la rencontre de Neptune, et ça va concerner ceux du 3e décan essentiellement, hein, euh, bien que la fin du, dé, du deuxième. e et encore un, un petit peu de sensibilité aux, aux aspects de Neptune. Toujours est-il que vous serez face à une situation ou à quelqu'un qui n'est pas clair, euh, sur quoi vous n'avez pas le contrôle... Euh, euh, bon, c'est peut-être une situation que vous connaissez déjà, hein, c'est très possible. Et euh, bon, la seule chose à faire c'est de prendre du recul, de la distance avec cette personne qui vous manipule, ou, ou qui est toxique même pour vous. Euh, je veux dire la, la fuite, le salut est souvent dans la fuite face à ce genre de, de situation ou de personne hein, aussi. Autre aspect, euh, on va parler de l'entrée de, de Vénus en Taureau et de sa conjonction avec Uranus, qui ne va pas concerner les mêmes, hein. on, je vous le répète, là il, il est question du premier décan, pas de la fin du deuxième et du troisième. Donc euh, c'est excellent pour vous hein, cette entrée de Vénus euh, en Taureau, euh, dans la mesure où elle éclaire votre secteur de joie, donc euh, D'où peut venir la joie? Euh, bon, d'une rencontre, hein, c'est possible, mais aussi d'un voyage, de quelque chose qui va vous faire un petit peu... Euh, euh, vous changer les idées, vous voyez, euh, vous permettre de vous détendre, hein, il peut y avoir de la détente, quoique Vénus et Uranus, c'est pas forcément... Euh, euh, mais ça peut être excitant aussi, hein, il peut se passer quelque chose d'un petit peu excitant sur le plan euh, affectif, vous serez en tout cas, euh, bon, euh, ça va modifier un petit peu votre vision euh, de votre situation, elle sera plus positive, euh, plus... Euh, vous serez plus ouvert sur le monde, hein. euh, c'est vraiment euh, un, un très bon aspect qui malheureusement <rire> ne dure pas assez longtemps. Mercredi et jeudi, vous aurez droit à une lune du Cancer, alors une lune amicale, hein, euh, qui va euh, vous permettre de bénéficier de l'entraide, de la solidarité, ou alors c'est vous hein, plutôt, hein, je dirais ça, euh, que c'est plutôt vous qui allez euh, faire bénéficier les autres de votre savoir-faire, de votre expérience, de votre volonté d'aider, hein, qui est toujours euh, au premier plan pour les Vierges. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine il y a d'abord un aspect du Soleil hein, qui va vers une conjonction à Neptune et puis un aspect de Vénus, votre planète maîtresse, qui rentre chez son autre euh, euh, hôte, c'est à dire le Taureau. Alors en ce qui concerne le Soleil, il est en Poissons, c'est votre secteur du travail et euh, sa conjonction avec Neptune nous indique euh, que vous pourriez avoir des, des relations un petit peu bizarres avec l'un de vos employés, ou l'un de vos collègues, il y aura quelque chose de pas clair, de pas net, et bien sûr vous n'aimez pas ça, hein, vous les balances, il faut que tout soit toujours clair, net et euh, et en équilibre. Or là, euh, bon, euh, cette euh, mésentente ou cette euh, incompréhension, il peut y avoir un quiproquo si vous vous êtes pas compris. Dans ce cas-là, la première chose à faire c'est d'aller voir la personne et de, de lui demander une explication. Hein. Et, et n'ayez crainte, hein, ce n'est pas pour autant que vous allez vous faire jeter, mais je pense que éclaircir euh, euh, la situation vous permettra de passer le, le cap euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Bon, cela dit, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Ensuite donc nous avons l'entrée de vénus en taureau, elle, elle rencontre tout de suite uranus. Alors ça peut être une bonne surprise, hein? euh, si vénus joue un rôle euh, dans vos finances par exemple, eh bien vous pouvez avoir une surprise de ce côté-là, une rentrée que vous n'attendiez pas, ou, ou vous allez faire un bonus, ou euh, on va vous donner de l'argent, enfin bon, vous pouvez gagner au jeu aussi, hein? mais bon je ne vous conseille pas de jouer. Euh, donc ça peut être un bon aspect, hein, euh, avec une notion de surprise à, grâce à la conjonction avec uranus. Euh, dans ce cas-là, si le ciel vous fait un cadeau, eh ben, hein, ne le refusez pas. Il ne faut jamais refuser les cadeaux du ciel, euh, surtout euh, euh, quand ils sont matériels. Maintenant ça peut être aussi euh, un petit coup de cœur ou un, un coup de libido, hein, euh, euh, qui s'exacerbe un petit peu sous cette influence. Bon, si, vous avez, si vous avez un conjoint, je pense qu'il en sera ravi. Deux bonnes journées lundi et mardi avec la lune en gémeaux, euh, donc vous serez... Euh, alors est-ce qu'il est... Il n'est pas impossible que vous voyagiez ce, ce, un de ces deux jours-là, que... Euh, ou que vous partiez? Hein, euh, parce que c'est votre secteur de voyage, hein, le, les Gémeaux, euh, mais ça peut être l'un de vos proches aussi qui est parti et qui revient, ou qui part... Vous euh, voyez, il y a une notion d'évasion dans l'air. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Euh, nous avons deux aspects et les deux aspects euh, sont très intéressants. Euh, le premier est positif, c'est une rencontre euh, euh, qui se prépare hein, euh, entre le Soleil et Neptune, les deux planètes étant dans un secteur très positif de votre thème, euh, parce que bah, c'est un secteur qui va vous valoriser, qui va vous mettre en avant, qui va braquer un petit peu les projecteurs sur vous, alors qu'est-ce que vous allez faire hein, pour susciter comme ça les compliments, l'admiration? Il est possible que vous réussissiez tout simplement quelque chose, hein, ou, ou que même si vous n'obtenez pas de compliments, bah, que vous soyez fier de vous. Et ça, vraiment il faut laisser euh, ce genre de sentiment se développer, parce que surtout les Scorpions, ils n'ont pas toujours une bonne image d'eux-mêmes, et ce qui va se passer, euh, même si c'est un événement mineur, hein, qui n'a aucune importance pour les autres et que pour vous, eh bien ce qui va se passer va être valorisant pour votre image et pour l'image que vous avez de vous, et c'est très important, hein, cette estime de soi, c'est quelque chose d'important. Euh, alors l'entrée de Vénus en Taureau et sa conjonction avec Uranus, qui va être pour le premier décan. Jusqu'à présent je parlais surtout pour la fin du deuxième, début du troisième, mais là je vais parler pour le premier décan. Vous connaissez cet aspect d'Uranus, on en a souvent parlé, donc il est activé par le passage de Vénus hein, qui va se trouver en conjonction avec Uranus face à votre soleil. Alors c'est euh, bon de nouveau une crise, de nouveau du stress dans le domaine relationnel, de nouveau une remise en question, euh, une nouvelle rupture, euh, parce qu'il y en a déjà eu euh, quelques-unes. Euh, en tout cas, essayez de ne pas réagir de manière trop euh, euh, impulsive, vous voyez, de ne pas prendre de décision comme ça à l'emporte-pièce. Mercredi et jeudi, la Lune euh, occupera le signe ami du Cancer, donc euh, vous aurez certainement envie de vous évader, de prendre de la distance ou d'aller prendre l'air. Offrez-vous cette possibilité, même si vous travaillez, au lieu euh, d'aller déjeuner à la cantine ou je ne sais où, faites une grande promenade, allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, euh, euh, vous voyez, euh, histoire de vous vider un peu la tête et de et de pouvoir repartir sur les chapeaux de roue. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux aspects dont il faut tenir compte, hein, euh, euh, et surtout celui du Soleil. En effet, le Soleil en Poisson va vers une conjonction avec Neptune, et si vous êtes de la fin du 2e décan, du début du 3 voyez, un petit peu à cheval là, euh, vous y serez particulièrement sensible. Donc vous connaissez cet aspect de Neptune, hein, il y en a, euh, je veux dire tout le début du deuxième décan, le premier er décan, euh, tout le monde a vécu euh, cette, euh, cette dissonance qui est déstabilisante, qui vous fait, euh, qui vous met dans une quête un petit peu impossible de quelque chose. Euh, J'avais parlé à une certaine époque d'une quête des origines, Hein, euh, et avec Neptune, euh, on, on plonge dans, dans, dans, dans un passé un petit peu trouble, hein, souvent. Bon là, c'est un passage euh, rapide hein, du soleil euh, sur Neptune, Vous allez, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, hein, des souvenirs euh, euh, peut-être pas très agréables, donc essayez de d'oublier, non pas d'oublier, hein, mais de ranger euh, tout ça dans un tiroir euh, de votre tête évidemment. Euh, deuxième aspect, c'est l'entrée de, de Vénus en Taureau et sa conjonction immédiate avec Uranus. Alors Vénus en Taureau, elle est dans votre secteur du travail, euh, disons qu'elle est dans son signe, elle est en Taureau donc elle est forte, mais bon dans le secteur du travail qu'est ce qui peut se passer? Alors vous pouvez euh, évidemment tomber amoureux sur votre lieu de travail, hein, c'est possible! Mais c'est trop rapide, à mon avis l'aspect est trop rapide pour que ce soit vraiment efficace. Euh, je dirais plus que vous serez content d'un résultat, que vous serez content d'un bon contact avec l'un de vos collègues, euh, peut-être que vous ferez quelque chose ensemble, vous voyez que vous euh, vous serez surpris d'ailleurs que, que cette personne vous propose de faire quelque chose avec lui ou avec elle. Vendredi et samedi seront des bonnes journées avec la Lune en Lion pour vous, les Sagittaires c'est votre secteur de, de voyage, hein. alors peut-être que vous allez pouvoir partir quelque part ou vous changer les idées euh, d'une manière euh, ou d'une autre. Surtout que c'est un petit peu pesant hein, l'affaire euh, le Soleil et Neptune là, donc euh, vous aurez besoin de vous changer les idées, euh, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Capricorne et ascendant Capricorne. Dans votre horoscope de cette semaine on a deux aspects comme pour les autres signes hein, d'ailleurs, et euh, bah, les deux sont bons hein, pour vous, alors vraiment vous pouvez vous préparer à une semaine sympa. Déjà le premier c'est la conjonction du Soleil et de Neptune dans votre... Euh, euh, en Poissons, hein, un secteur euh, que plutôt un secteur de communication, d'échange, de, de rapport avec l'entourage proche. C'est un, un secteur vraiment très agréable où, où vous vous sentez euh, utile pour ceux que vous aimez et, et surtout euh, avec cette conjonction Soleil-Neptune. Vous allez pouvoir aider quelqu'un, euh, que ce soit par votre simple présence, ou parce que vous lui direz euh, des choses, vous lui donnerez des conseils euh, qui lui seront utiles. Ça peut être l'un de vos enfants adolescents aussi, hein, on est euh, euh, on, on est sur un secteur qui euh, qui les représente euh, également. Hein, euh, donc euh, bon, parmi tout ça il y a certainement euh, quelque chose, en tout cas, euh, où, où vous vous sentirez euh, en phase, hein, complètement avec la personne que vous aurez en face de vous. Avec euh, Vénus, donc qui va rentrer le 5 en Taureau et va être tout de suite conjointe à à Uranus, là, ça peut être un petit coup de cœur. Hein. alors est-ce que c'est, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un coup de cœur pour euh, quelqu'un, hein, ou alors un objet que vous allez trouver beau, que vous allez... Parce que les Capricornes vous aimez bien les Antiquités, alors peut-être que vous allez euh, trouver quelque chose dans une boutique ou dans une brocante, et alors tout d'un coup euh, euh, ça va être indispensable, il va falloir que vous l'achetiez, ce sera un vrai coup de cœur, voilà. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui va vous plaire, hein, c'est possible aussi, mais euh, euh, vous en serez surpris parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec les personnes que vous fréquentez habituellement. Il y a une journée hein, qui sera améliorée par le passage lunaire, c'est dimanche avec la lune en vierge, alors peut-être vous allez pouvoir partir rendre visite à, à de la famille ou à, ou à des amis, en tout cas il y aura euh, du mouvement et, et euh, euh, peut-être que ce, vous irez rendre visite aussi euh, à l'un de vos proches qui a des soucis, et c'est peut-être cette personne justement à qui vous prodiguerez des conseils qui lui seront euh, très utiles. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, euh, c'est pas simple hein, euh, on va dire. Bon déjà il y a le soleil, euh, en Poissons, qui va à la rencontre de Neptune. Bon, ça je ne peux pas dire que ce soit forcément un mauvais aspect, ça, ça concerne certains de la fin du 2e décan et euh, ceux du début du 3 Alors cette euh, conjonction du Soleil et de Neptune, elle est en général, euh, elle, on peut dire que c'est une euh, une configuration où, où l'intuition, la réceptivité, euh, euh, tout ce qui est implicite euh, prend plus de place. Euh, vous allez sentir euh, quelque chose, sentir une bonne affaire par exemple, euh, sentir que quelqu'un peut vous aider ou que vous pouvez aider quelqu'un. Il euh, y a euh, toute cette notion que ce n'est pas concret, mais c'est du ressenti, de l'intuition, euh, euh, des choses que, que vous ne maîtrisez pas finalement, hein, qui vous viennent comme ça, euh, ça peut vous surprendre, mais euh, écoutez hein, toutes ces petites voix intérieures qui peuvent se manifester à la faveur de cet aspect. Ensuite, alors ça, ce sera moins facile, c'est pour le premier des camps. C'est l'entrée donc de Vénus en, en Taureau et sa conjonction avec Uranus, euh, bon, euh, vous connaissez l'aspect d'Uranus, hein, vous l'avez vécu déjà, il a provoqué des changements, euh, euh, des changements pas toujours faciles à vivre, pas toujours agréables. Alors est-ce que Vénus va arranger les choses? Parce qu'elle va dominer Uranus là, hein, elle est chez elle en Taureau, donc elle prend le pas sur Uranus qui n'est pas du tout chez elle en Taureau. Donc Peut-être que vous allez être surpris par une proposition, par une offre de, de contrat, une offre de de boulot, hein, c'est possible, en tout cas il y a quelque chose de surprenant, mais ça peut aussi être un petit peu désagréable. Lundi et mardi, deux bonnes journées avec la Lune des Gémeaux, euh, vous serez certainement flatté par une réussite, par des compliments, par quelque chose qu'on vous aura dit, hein, qui vous aura fait du bien au moral, ou qui aura relevé un petit peu le niveau de votre estime de soi, euh, bon, qui n'est pas mauvais, hein, vous n'avez pas une mauvaise estime de vous, mais bon, parfois ça fait quand même du bien un petit peu de la, de la nourrir. Musique poisson Poissons et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine, euh, nous avons deux aspects importants dont un se passe dans votre signe. C'est votre anniversaire, hein, fin du deuxième e décan, enfin non deuxième e décan d'ailleurs, euh, euh, c'est votre anniversaire, euh, mais bon, ceux qui sont nés à la fin de la semaine, par exemple, reçoivent, euh, vont recevoir la conjonction du Soleil et de Neptune. Hein. Je vous en ai parlé déjà de la présence de Neptune dans votre signe, la planète progresse un petit peu, hein, très lentement, mais elle progresse quand même, et cette conjonction euh, Soleil-Neptune, elle peut être à la fois positive et à la fois négative. On, on est dans des signes euh, doubles, hein, le Poisson, avec une planète double, euh, donc euh, Neptune. Euh, donc d'un côté ça peut être quelque chose qui vous amène au succès, hein, c'est possible, qui vous fait apprécier de beaucoup de gens, et puis d'un un, un autre côté ça peut être négatif dans la mesure où vous êtes influencé euh, peut-être manipulé, ou dans une relation toxique avec quelqu'un, ou dans une relation de dépendance avec un produit. Et euh, bon, alors vous en êtes conscient à présent, hein, c'est le but de cette configuration, c'est de vous rendre conscient de ce qui se passe et de vous permettre d'agir sur ce qui se passe. Hein. Après, c'est votre choix, hein, vous êtes libre d'agir ou de ne pas agir selon votre désir. On passe à Vénus hein, maintenant qui va être... Alors pour le 1er décan, c'est plutôt un bon aspect qui se profile, puisque Vénus rentre en Taureau, euh, un de vos signes euh, amis, et ensuite elle va être conjointe à, à Uranus. Donc euh, il est possible qu'il y ait un petit coup de cœur, une rencontre euh, dans la rue tout à fait imprévue, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, euh, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui, hein? mais vous serez content de le voir et ce sera une surprise. Deux journées sympas, mercredi et jeudi avec la lune du cancer, bah vous serez plutôt valorisé, vous vous trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace, ou alors on vous fera des compliments sur votre physique, ou alors si c'est votre anniversaire, vous aurez un super cadeau, hein, un petit peu luxueux, hein, euh, si vous voulez la lune en 5, elle a un côté euh, luxe, confort, volupté, euh, donc euh, bon, de bonnes journées! Je vous retrouverai la semaine prochaine avec plaisir. D'ici là, ceux qui veulent plus d'horoscopes peuvent appeler euh, la ligne d'RTL, le 3210, aller sur le site de RTL, rtl.fr ou sur celui du Figaro TV Magazine. Bonne semaine à tous